Bonjour à tous, on est le 20 juillet 2020. Euh, J'aimerais regarder avec vous les marchés, euh, ce qui arrive euh, au niveau euh, des principaux indices, euh, surtout au niveau de la fin de, des actions des... Des gouvernements au niveau, euh, comme ici au Canada, c'est la PCU. Au niveau euh, PCU, aide aux entreprises, au niveau des salaires, euh, il y a plusieurs programmes au Canada. Et regardant en même temps ce que ça a creusé comme des ben, déficits ici au Canada, euh, je n'avais pas euh, examiné les chiffres de près. Euh, c'est vraiment catastrophique, pas mal plus <rire> au prorata. C'est pas mal plus important que ce que les États-Unis ont fait euh, sous notre euh, premier ministre Justin Trudeau. Donc, euh, c'est assez. Euh, pour l'avenir, euh, surtout, on n'a plus d'or, on n'a aucune réserve d'or, donc on n'a pas grand-chose sur quoi... Euh, se reposer. On a du pétrole. Pétrole, mais le baril est rendu à 40 Donc, euh, l'avantage qu'on a ici au Canada, c'est qu'on a beaucoup de ressources naturelles et on a beaucoup d'or, dans le fond, mais euh, dans la terre. Puis je reviens là-dessus un peu rapidement. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'investir au Canada au niveau... Je ne fais pas la promotion du Canada. Je dis rien que, euh, dans le fond, ici, on a beaucoup, beaucoup de mines d'or et euh, les gouvernements devront... Euh, à un certain moment donné, peut-être se refaire une réserve d'or parce que les banques centrales, des principaux pays importants, euh, c'est ce qu'ils on, qu ont fait les dernières années et ça continue. Euh, L'achat euh, de, de lingots, tout ça. Donc, euh, au Canada, on va peut-être se retrouver dans une situation où on n'aura pas le choix. Là, de d'acheter la production qui va sortir de nos mines. Euh, donc, euh, on va regarder surtout aujourd'hui l'argent. Parce que l'argent, je vous avais dit la semaine dernière, ben, au niveau de l'or et l'argent, on avait une résistance, pour l'or, c'était à 1800, 1800 euh, Pas mal de 1800 oh oui, la résistance. Là. Et donc, on a cassé ça, on est rendu au-dessus. On est rendu, euh, pour les futurs, c'est août, septembre, septembre, je pense. C'est 1818 au niveau de l'argent pour les futurs, on est 20,22 sous. Donc, 20 on est au-dessus du 20 Et comme je vous avais dit la semaine dernière, la, la deux semaines, avant que je voyais probablement que la cassure arrivait, arrivait bientôt, la cassure s'est faite, 18 et 70 à peu près. Une fois qu'on a dépassé cette cassure-là, on a continuer et la semaine dernière, on a continué, on est passé au-dessus du 19 et maintenant, on vient d'atteindre le 20 donc, ce que ça me monte à long terme, et je vais vous le montrer sur des graphiques, vous allez pouvoir le constater par vous-même, c'est qu'on va probablement, à partir de, je dis maintenant, je, vous savez que je, je l'investis à long terme, donc je ne veux pas regarder tout simplement aujourd'hui, demain, dans une semaine, mais ben, à long terme, on pourrait connaître une explosion euh, de, ben, de l'or. L'or va continuer à monter, mais surtout de l'argent. Euh, parce que l'argent, ben vous le savez, est toujours retardataire à l'or. Et donc, on est rendu dans un, un schéma qui est très, très similaire à ce qui s'est passé euh, en 2009, 2010, 2011. On va regarder ça avant 2011 parce que lorsqu'on a eu le début de la course on va voir ce que ça va euh, pourrait nous apporter comme mouvement et c'est pour ça que moi je suis dans les je vous ai dit euh, je voulais pas cacher je suis dans les minières d'or d'argent euh, depuis pas longtemps depuis qu'on a eu euh, le ratio euh, or argent qui a été vraiment euh, qui est monté à des sommets c'est là que euh, je me suis réveillé, j'ai dit, il euh, faut que je sois aussi dans l'argent. Donc, euh, là, le ratio est en train de vraiment, vraiment, vraiment de descendre. Donc, ça veut dire que, ça signifie tout simplement, si vous voyez le passé, c'est que la course euh, de l'argent euh, débute. Euh, donc, euh, euh, l'argent, mouche je suis dans First Majestic, Majestic Silver, excusez. Donc, euh, pour commencer, avant d'aller dans le le contexte de ce boom de l'argent aussi des minières parce que les minières ça fait longtemps que certaines minières ont commencé à, à prendre du galon donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans les minières mais là au niveau des minières d'argent mais ben là on pourrait vraiment avoir la fameuse explosion qu'on attendait depuis longtemps mais pour commencer on va aller voir euh, on va commencer avec des nouvelles justement du Canada et euh, on va regarder ça euh, tranquillement peut-être pour euh, constater comment euh, que les gouvernements injectent de l'argent dans le système et c'est loin d'être terminé. Comme je vous dis, les soutiens monétaires au niveau... Euh aux États-Unis, le 1200 dollars qu'ils ont donné à tout le monde vont, ils vont probablement reprendre ça parce que ça termine. Les mesures du chômage aussi terminent le 600 dollars par semaine pour les chômeurs et euh, la PCU euh, a été prolongée mais nuit en ce moment à l'économie. Euh, il y a plusieurs personnes puis je les comprends, ils veulent pas retourner travailler. C'est pas moi qui le dis, on va voir ça dans un article. Euh, la PCU nuit vraiment vraiment à l'économie canadienne et euh, et même le gouvernement du, euh, du Québec euh, avait été vraiment en colère là-dessus lorsque Trudeau a, a décidé d'allonger la PCU parce que ça allait empêcher des personnes de retourner au travail. Et écoutez, les personnes ne pas plus cher euh, en travaillant qu'en ayant la PCU. Donc, euh, les personnes ont décidé de prendre un bel été au soleil puis il fait super beau. Donc, euh, <rire> c'est euh, de l'ironie un peu que je fais, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on va commencer avec euh, j mes articles, articles que je vais vous présenter. Euh, c'est un peu... Euh, euh, un peu euh, avant de passer à l'argent, parce que c'est vraiment là-dessus que je veux concentrer ma vidéo, mais euh, c'est un article qui est de la presse que j'ai lu euh, cette fin de semaine, 20 juillet. Euh, donc euh, j'ai lu ça euh, 20 juillet. Ah, elle sort d'aujourd'hui. Il me semble que c'est... 18 juillet, excusez, c'est... Euh, bon, c'est euh, un chroniqueur euh, dans la presse qui écrit au niveau de, euh, de notre déficit, à nous, comment on a injecté euh, d'argent dans le système. Comparé au ProRata, on a vraiment injecté de l'argent au-dessus de euh, tous les pays du G7 euh, d'une manière massive. Euh, regardez, c'est parce que dans le fond, le montant est, est de... Euh, Il semble c'était 300 quelques milliards. Euh, mais on va y aller au prorata, dans le fond, ça va vous donner une idée. Je ne sais pas si dans le graphique on l'a. Hausse de l'actif des banques centrales depuis six mois. C'est depuis six mois, dans le fond, parce qu'on avait commencé, comme je vous avais expliqué, on avait commencé en septembre, lorsqu'on a vécu euh, la crise des ripos. Donc, c'est-à-dire cette crise qui faisait en sorte que les banques ne se faisaient plus confiance avant le, euh, le covid puis euh, lorsque, en février, lorsqu'on on on parlait du COVID, personne n'en parlait. Personne n'en parlait du COVID lorsque ça l'a éclaté, à cause d'une déficience économique des banques, de la confiance des banques. ben là, on a tout mis sur le dos du COVID, mais c'est vraiment pas ce qui est arrivé. Et puis chiffre à l'appui, euh, on pourrait le, le voir facilement, que dans le fond, euh, au niveau... On va dire de la Fed, mais là, c'est au niveau du Canada. Euh, c'est là qu'on a commencé à injecter massivement et le plein était là. Et le plein était vraiment, vraiment là parce qu'au niveau économique, c'est la base de tous nos échanges. Là. Au niveau économique, ça n'allait vraiment pas bien. Et puis, le COVID a comme bien adonné. Dans le fond, on a, on a percé la ballonne euh, du moment qu'on a eu euh, euh, cette contamination de cette, euh, ce COVID. Pas de grippe, de ce COVID. En passant, il y a eu plusieurs COVID dans le passé. Ce n'est pas, pas nouveau. En tout cas. Peu importe, on ne pas de ça. Banque du Canada, le, ça, ça se trouve être les hausses de l'actif des banques centrales depuis six mois. Euh, Banque du Canada, 340 Réserve fédérale, 70 Banque Centrale Européenne, ben là il y en réinjecte d'autres, ben à, à, à l'heure que l'article a été écrit, là, le 18 juillet, 33%. Banque du Japon 13 Banque d'Angleterre 46 ainsi de suite, c'est tous les, les grands pays. Là. Euh, mais le Canada est vraiment champion au niveau d'avoir.. Euh, euh, de la manière qui a injecté l'argent dans le système, au niveau de la PCU, au niveau de l'aide euh, euh, pour les employés, au niveau de la réduction du loyer. Et encore, le Canada fait des, de la publicité pour que les entreprises puissent euh, prendre le 70% euh, du salaire versé aux emplois aux employés, euh, la raison c'est que les employés veulent pas retourner au travail, dû au fait qu'ils ont plus sur la PCU. Euh, et ça, c'est vraiment pour moi qu'il dit. C'est ici, un article dans Finance et Investissement que j'ai lu ce matin, mais que je savais, dans le fond, la PCU, c'est évident, nu à la reprise économique, dû au fait, puis dans l'article, c'est ce qui explique, que dans le fond, les propriétaires ont de la difficulté, on parle, surtout les petits propriétaires ont de la difficulté à avoir du personnel, c'est comprenable, il fait beau, on a 500$ dollars par semaine... Euh, à, à attendre le temps, pour avoir le temps passé à, à voir s'envoler les mouches. Et euh, si on va travailler pour les petits salariés surtout, on peut gagner moins. Donc, euh, le calcul n'est pas dur à faire. Donc, euh, la prestation PCU nuit vraiment au redémarrage de l'économie. Euh, mais de toute façon, tout, tout, tout, tout l'argent qui est injecté dans le système, euh, euh, ça se termine là. Mais je pense vraiment qu'il va y avoir d'autres incitatifs pour euh, faire en sorte que les personnes puissent euh, re, ben, les personnes puissent recommencer à consommer. Mais l'ironie dans tout ça, ce qui est arrivé aux États-Unis, euh, depuis que Trump a mis le 1200$ à tout le monde, <rire> il y a plusieurs personnes qui, au lieu de consommer, ce qu'ils ont fait, bon ben, on est confiné, puis ici, ils nous mettent des mesures encore plus drastiques au niveau du masque. Je suis allé dans les magasins en fin de semaine, il n'y a presque personne. Donc, euh, les à, à mettre des, des mesures drastiques au niveau... Euh, euh, des contraintes pour aller... Euh, bon, les personnes se sont installées devant leurs ordinateurs, se sont ouverts euh, surtout aux États-Unis, ici aussi, se sont ouverts des comptes chez euh, Robinhood et ont commencé à trader, acheter des actions, acheter des actions, avec les surplus que le gouvernement leur a donnés, c'est une des raisons, une des raisons euh, que la vélocité est vraiment rendue euh, dans des bas-fonds, et euh, je peux tout simplement vous montrer ça rapidement, on va y retourner tout à l'heure, avant de parler de, de l'économie. Euh, vélocité de l'argent, c'est ici. Euh, regardez, on va le mettre euh, euh, comme cela. Bon, ça, ça se trouve être la vélocité de M2, qui se trouve être la masse monétaire. Euh, M2, je pense c'est la masse monétaire. Euh, tout ce qui est monnaie, plus euh, tout ce qui est euh, aux entreprises... Euh, de toute façon, on voit très, très bien que la vélocité est à un creux absolu. Donc, l'argent a complètement arrêté de tourner. Au lieu de ça, les personnes profitent de la vie, achètent des actions, s'installent pour regarder à l'avenir, dépensent moins, coupent les dépenses. Donc, la peur, la peur, je dis bien la peur qui a été créée à cause du coronavirus, euh, qui est alimenté par les gouvernements, parce que dans le fond, euh, le coronavirus, euh, si on regarde les statistiques, puis c'est dramatique, euh, c'est des personnes qui ont au-dessus de 60-70 ans, mais moi j'ai 61 ans, donc euh, je devrais avoir vraiment peur, j'ai jamais eu peur de ça, euh, probablement je l'aurais euh, eu euh, cet hiver, j'ai eu vraiment une une grippe, ça, ça allait affecté mon cerveau c'était terrible donc je pense que je l'aurais eu je n'ai pas encore pris le temps d'aller me faire tester il faudrait que j'y aille euh, mais euh, par contre, euh, on a vraiment euh, aidé euh, la paralysie de l'économie, ce qui fait en sorte que les personnes se découragent. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont contre le port du masque. On est obligé. Déjà la distanciation sociale. Euh, moi, j'ai toujours respecté ça scrupuleusement. J'allais dans des, des endroits pour aller magasiner, euh, centre de rénovation. Je respectais scrupuleusement cette distanciation euh, de six pieds. Donc, euh, j'ai Toujours faites attention, j'étais le moins souvent dans les les, euh, les endroits pour aller magasiner, possible, je me faisais des listes, mais là avec le nouveau moyen, j'y étais, je suis allé dans 3-4 commerces. Mais je vous dis, c'est du aller-retour et puis on ne magasine pas. Puis euh, on n'est pas intéressé à acheter parce que dans le fond, il y a plusieurs personnes, dont moi, qui sont contre le port du masque. Euh, je ne me gêne pas pour le dire. Je trouve que euh, le, notre, euh, notre responsable de la santé le disait lui-même il y a euh, trois, un mois, un mois et demi. Euh, donc, Puis plusieurs l'ont dit que c'était pas bon, que c'était un agent de contamination. Et maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule. C'est ce qu'il faut porter. Mais dans le fond, euh, eux ont même expliqué que ça peut... Euh, Contaminé plus que qu'aider dans le fond et c'est complètement changé comme discours. Donc bon, ça m'importe pas. Je veux pas parler de ça. Ça m'intéresse pas d'en parler. La seule chose que je dis, c'est que les mesures qu'ils mettent, que les, les, les gouvernements mettent, euh, que, ici au Québec, mais ben, à d'autres endroits dans le monde, je ne sais pas si vous, en France, c'est la même chose, mais les mesures font en sorte que les commerçants sont perdants. Et euh, ici, on commence à avoir des entreprises qui font faillite, et cet automne, ça va être encore euh, plus dramatique. Et c'est la raison pour laquelle la Fed va continuer à injecter, injecter, injecter, parce que la Fed ne veut absolument pas que les bourses si on a une correction, ça pourrait arriver, une correction, euh, les, les, la Fed va encore intervenir. Euh, C'est illimité ils veulent vraiment injecter de manière illimitée de l'argent dans le système. Et au niveau du Canada, c'est la même chose. Euh, la PCU, par contre, on va euh, slacker là-dessus. On va donner peut-être plus euh, d'intérêt. D'ailleurs, on fait de la publicité pour encourager les entreprises à réengager et euh, le gouvernement paierait jusqu'à 70% du salaire des employés parce que ils, ce qu'ils veulent, c'est que les personnes retournent au travail. Mais les personnes sont pas intéressées à retourner au travail. Donc, la PCU a vraiment ennuie et continue à nuire à, au retour au travail pour les PME. Euh, donc, euh, c'est pas moi qui le dit, euh, c'est dans finance, euh, finance et investissement que je, je consulte tous les jours. C'est un super de bon site canadien. Donc, euh, euh, c'est ce que je voulais vous parler au niveau de ça. Donc, euh, au niveau de... de hier, j'écoutais un économiste, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ce qui disait qu'on tombe dans de nouveaux paradigmes. Dans le fond, euh, la crise du COVID, euh, ça c'est le produit intérieur brut, euh, on va avoir une reprise à un certain moment donné, euh, euh, 2022 peut-être qu'on dit, euh, les gouvernements vont continuer à injecter, injecter, injecter euh, de l'argent dans le système. Euh, ce qui va arriver, euh, c'est probablement que malgré la grande injection monétaire, c'est pour moi qu'il disait un économiste hier que j'écoutais. Euh, la croissance, les euh, produits intérieurs bruts vont être vraiment déficients dans plusieurs pays. Et, euh, mais on va continuer sans mettre les nouveaux paradigmes. Mais au niveau de la dette, des dettes. C'est que dans le fond, tout le monde est dans le même bateau. Tous les pays sont dans le même bateau. Donc, ce qui pourrait arriver, euh, on injecte de l'argent, on injecte de l'argent, que ce soit la, ben, la Fed, la, FED euh, la Banque fédérale américaine, Banque du Canada, euh, BCE, euh, Banque sociale, la Banque euh, centrale européenne, euh, Banque du Japon, peu importe. On injecte, injecte, et à un certain moment donné, lorsque euh, on n'est plus capable de maintenir ce système, on se rend compte. On fait un grand G7 et on dit, bon, on annule-tu... Euh, euh, 30% des dettes à tout le monde, bon c'est beau, tout le monde euh, annule la dette, euh, les, les gouvernements vont continuer à acheter des actions euh, comme la Banque du Japon l'a fait depuis 10 ans, acheter des actions d'entreprise, donc euh, euh, je sais pas c'est quoi le pourcentage, je me souviens pas de mémoire combien de, de, <rire> de pourcentage d'actions... Euh, que la Banque du Japon possède, là, c'est au niveau des entreprises. Donc euh, la, le, le pays euh, possède presque euh, une grande partie de toutes les entreprises au Japon. Et ça continue de fonctionner. Je pense que ça va être le nouveau paradigme. Au niveau des taux d'intérêt, pensez pas à la hausse des taux d'intérêt. Avant un très bon bout, on va continuer avec euh, une baisse des taux d'intérêt. Une baisse, on parle du taux négatif, J'ai aucune idée. Si on va se rendre là aux États-Unis, euh, parole dit, il n'y en a pas question. Mais c'est pas lui qui décide, c'est le marché. Donc euh, oui, on pourrait tomber dans une... En tout cas, pour très très longtemps, on va être avec des taux d'intérêt vraiment bas, euh, la même chose qui est arrivée après 2008, après ça a remonté, mais ça ne remontera pas pour, pour 3, 4, 5 ans. Le dollar américain, probablement, c'est ce qui est en train de faire, perdre perd de la force, donc le dollar américain va se retrouver lui-ci euh, euh, en, en descente, et euh, ce qui est bon aussi une des raisons qui me fait penser que l'art va continuer sa, prog sa progression, c'est pour moi qui le dit, hein, mais euh, c'est une logique, euh, c'est facile à constater. Donc, ici, je vous disais euh, les profits des entreprises versus euh, euh, le, le, le standard and poor, l'index du standard, standard and poor, euh, on a vu ce graphique-là manière, présenté de différentes manières, euh, mais euh, la même chose euh, existe euh, au niveau de, de beaucoup, beaucoup d'indicateurs économiques. Même si on a une décroissance des profits, les indices continuent à monter. Et cette, euh, ce paramètre est essentiellement dû à l'injection massive de capitaux par les banques centrales parce que la, la, le gouvernement, qui est poli, la politique et la, les banques... Euh, ne veulent absolument pas que les bourses euh, arrêtent de grimper. Oui, on va avoir des mouvements de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, mais toutes les fois qu'on va avoir un mouvement précipité de baisse, les gouvernements vont continuer à inter intervenir. Ça va être le nouveau paradigme, mais, et au pire aller dans une coupe d'années, lorsque ça fera plus, on va changer de paradigme mondial, on va dire bon, on se doit plus rien, puis on continue la fête, c'est ce qui va arriver. C'est euh, Puis aussi, dans, dans tout ça, euh, euh, d'en parler Rapidement, le temps passe. Euh, je, vous par... je voudrais vous parler aussi de ce qui arrive au niveau des technologies. Euh, pendant la pandémie, euh, je l'ai constaté moi-même, on a installé beaucoup, beaucoup de, de caisses euh, automatisées. Là. Donc, euh, on n'a plus besoin de caissières, euh, dans le fond, euh, euh, à, cause de, ben, à cause de la pandémie. On a profité plutôt de la pandémie pour euh, se réorganiser et euh, je suis allé dans. Je n'aimerais pas les commerces, je suis allé dans des grands commerces, il euh, n'y avait aucune euh, euh, caisse euh, automatique avant le, le confinement, le corona et toutes ces, ces choses-là. Et on est rendu avec 6 euh, ou 8 euh, caisses automatiques dans ce commerce-là. Euh, je suis allé dans un autre commerce avant hier et j'en revenais pas, je pense qu'il y avait une caisse ou deux, euh, avec des caissières, et le reste, c'était euh, complètement automatisé. C'est toi que t'arrives devant le... Le, le, le guichet, le guichet automatique, tu scannes tes articles et euh, tu payes après, tu n'as pas besoin de caissière. Donc, euh, je pense vraiment qu'on est dans des nouveaux paradigmes euh, au niveau de l'automatisation euh, des paiements, au niveau aussi euh, du travail à domicile, de, euh, ça va devenir euh, non seulement une mode, mais une nécessité. Euh, donc, euh, les grandes villes, les grands centres, ça vient même pas. Au commencement, j'avais vu ça euh, parce que j'écoute toujours des nouvelles euh, plus économiques que personne que ça n'intéresse personne. Et lorsque, on le voit dans les médias traditionnels, ben, il est trop tard, les, le fait est déjà arrivé et euh, les grandes villes, les grands centres se vident. New York, Los Angeles se vident littéralement. New York est en train de perdre les, les, les loyers, les, le prix des loyers est en, à, en baisse euh, vraiment importante dû au fait que le monde, euh, au lieu de payer des fortunes, s'en vont plus vers le centre des États-Unis avec euh, des possibilités, des possibilités énormes de, de partir des en, en, en affaires, de créer des entreprises viables, de ne pas avoir les, la lourdeur d'imposition des grandes villes, tout ça. Donc, les petites villes vont croître, les grandes villes vont perdre beaucoup, beaucoup de plumes du euh, au, au fait du confinement aussi, du télétravail. Donc, c'est des... Non, c est, c est, ce qui arrive en ce moment, on est dans une tournure vraiment, vraiment importante. Et au niveau de l'argent, comme je vous dis, je pense que ce même pas une inquiétude pour les gouvernements. Nous, comme je vous disais, on est 3, 340% l'actif des banques. Donc, elle a acheté là-dessus, là c'est à peu près 50% des bons du trésor qu'elle a acheté. Le reste, c'est de l'injection au niveau de la, de la PCU, de, de l'aide... Euh, de toutes sortes d'aides, aide salariale, des loyers, tout ça. Donc, euh, euh, c'est le nouveau paradigme. Donc, moi, ce que je... Qui me fait, ce que je vois tout simplement, c'est que ça va continuer probablement à monter, on peut avoir des corrections. Les gouvernements vont continuer à injecter, continuer à injecter, les bourses vont monter, euh, l'or va monter, exploser. Euh, L'argent aussi va monter parce que le dollar américain euh, perd des plumes. Et ensuite aussi, ce qu'on peut voir, non seulement le dollar américain va... Euh, continuer à descendre ou se maintenir, mais être très très faible, mais on va avoir aussi une, un changement de, de mentalité face à, à la monnaie, parce que la monnaie va devenir essentiellement euh, électronique, euh, le papier... Euh, euh, n'existera plus en tant que tel. donc euh, c'est ce qui s'en vient, là. ça c'est écrit dans le ciel, c'est même pas une prophétie, c'est ce qui s'en vient, tout simplement, la, la monnaie papier va disparaître. Euh, là on parle que tous ces changements-là, ou si on parle de la 5G avec euh, crainte, euh, plusieurs disent que tout ce qui est arrivé c'est parce qu'on voulait euh, imposer la 5G, Ben, regardez, dans le fond, là, je vais être très... Euh, neutre là-dedans. Je me dis que la 5G va arriver de toute manière. Là, c'est sûr qu'il y a des guerres au niveau de Huawei, euh, le, le producteur chinois, là, au niveau des téléphones cellulaires, au niveau de la 5G, mais euh, non, non. La 5G va être imposée. Le 3G est arrivé, on a eu de la contestation. C'est venu. La 4G, pareil. La 5G, même si on dit que ça va nous brûler les cerveaux, inquiétez-vous pas. Ils vont trouver des moyens pour que la 5G puisse être là. Et puis là, ça va être vraiment, vraiment... Euh, euh, tout toute la, la nation euh, contrôlée. Puis, dans le fond, je... écoutez, je suis pas un, un, un conspirationniste. j'ai pas peur de l'avenir. Euh, je regarde que l'humain a toujours quand même, euh, c'est toujours quand même sorti de ses ce, ce, pétrins. Donc, donc euh, ça va continuer. Et puis, j'ai pas de. Je regarde pas ça comme négatif. Cependant, je regarde ça comme vraiment un changement de paradigme, de la même manière que c'est arrivé avec la révolution industrielle, lorsque James Watt a inventé la machine à vapeur qu'on a commencé à produire de manière massive euh, des draps, des chemises, tout ça les Personnes, les paysans ont perdu le travail, mais la, le travail a été, la, la manière de, de produire a été complètement changée, mais la vie des individus aussi a été changée. Et c'est ce qui s'en vient. Bon, on va se dépêcher pour terminer le plus rapidement possible. La City euh, dit que ce n'est qu'une question de temps avant que l'or atteigne un record. Euh, pour moi, le prochain, euh, le pro, la, la prochaine euh, étape à, franchi, c'est le 2000$ l'once. Ensuite, on va peut-être avoir des corrections, comme je vous dis, ça ne montrait pas en flèche directement, mais là le 1800, on l'a dépassé, il faut qu'on écrase le 1900$ qui avait été atteint en 2011, mais ça je pense que ça va se faire assez facilement. Là, on est dans une étape assez difficile, le 1800, faut il faut qu'il soit vraiment franchi rapidement pour qu'on puisse poursuivre la montée et ensuite, euh, euh, à long terme, euh, l'or peut atteindre 2 3 000, euh, je pense que c'est Goldman Sachs qui dit que ça va atteindre 3 000 ça serait vraiment, vraiment pas surprenant, donc euh, même certains commencent à reparler du 10 000 qui ne serait pas non plus euh, surprenant, donc euh, on va terminer... Euh, puis c'est de ça que je voulais vous parler, excusez-moi, je voulais prendre du temps un peu pour vous parler du Canada et tout ça, c'était important pour peut-être se mettre en contexte ce qui est arrivé au niveau de, de, de notre économie, au niveau de, du confinement tout ça. Donc on retourne à nos moutons, c'est-à-dire à, à l'or et à l'argent, l'or qui aujourd'hui, pour le futur, je pense que c'est le futur de septembre, 1821, euh, le futur euh, avant, bah ben, ce qui est transigé, c'est 1817, comme je vous dis, c'est très, très positif. Le futur est toujours supérieur au présent donc on anticipe que le mouvement de l'or va continuer euh, sa montée c'est un, un phénomène euh, qui euh, qui est vraiment vraiment intéressant pour euh, ceux qui suivent l'or depuis des années moi je vous dis quand c'est un économiste qui m'a euh, fait euh, découvrir cette réalité ah, j'ai non je me suis dit vraiment c'est quelque chose qui est important ce qui se passe là et euh, l'argent est au dessus de 20 et tout ce que je voulais vous dire regardez ici là ce on a cassé c'est en 2000 ou 2010 lorsqu'on a cassé ici euh, cette résistance on est monté en flèche Mais quand je dis en flèche c'est pas en, en une journée c'est encore euh, on est parti de 2010 jusqu'à 2011 un an de temps euh, on a euh, eu une montée vraiment phénoménale mais je pense que c'est ce qui arrive en ce moment euh, c'est le schéma est très très semblable on a eu la cassure ici du 19, euh, 18, excusez, 70, 18, 70, 70. Et maintenant, on est en montée et on est au-dessus de du 20 et 24. Et ça va continuer à, à monter. Et peut-être d'une manière plus accélérée. Au niveau de l'or, mais c'est la même chose. On a dépassé ça. Comme je vous dis, il faut casser ça. Mais on est tendan en tendance haussière, il euh, n'y a pas de doute. Donc, euh, on continue euh, la montée au niveau de l'or et de l'argent. Au niveau euh, du dollar américain, pour terminer, euh, j'irai peut-être rapidement voir les indices. C'est ça que je vous parlais au niveau de la faiblesse euh, du dollar. Euh, ça, ça se trouve être ma moyenne mobile, 40 semaines, Donc, euh, sur une euh, euh, tendance hebdomadaire, donc ça équivaut... Euh, ça équivaut euh, 200 jours, donc euh, on est vraiment à, à, en bas euh, de cette moyenne mobile qui est très, très importante pour le long terme. Euh, donc, euh, Puis au, au niveau de, si vous voulez, euh, je peux aller vous montrer ça rapidement, au niveau de quelqu'un qui prend les moyennes mobiles 50 et 200, on a eu euh, une croix de la mort, attendez une minute, je vais aller vous montrer ça rapidement si ça vaut la peine. Si mon système peut se réveiller. Euh, ok, il faut que j'y aille deux jours. C'est de voir là, je pas prendre tout votre temps pour. Euh, C'est la croix de la mort qui est arrivée ici. Donc, euh, on se trouve à être vraiment, vraiment dans un, une tendance baissière au niveau du dollar américain. Oui, il peut avoir des rebonds, mais on s'en va à la baisse. Donc, euh, quand que le dollar américain baisse, c'est bon pour l'or l'argent. Et surtout à cause du, con du contexte d'impression massive euh, de la part des banques centrales, euh, l'or et l'argent vont poursuivre leur montée. Au niveau des minières, c'est la même chose, euh, minières euh, d'or et d'argent. On va poursuivre euh, la montée, ici c'est XAU qui se trouve être... Euh, euh, minières d'or et d'argent, les minières d'or et d'argent. On continue de la monter au niveau de euh, First Majestic. Euh, on, on continue de la montée Ça va monter, ça va monter, juste jusqu'au jour que ça va, ça va changer, jusqu'au jour que la population va être euh, euh, on vont en parler beaucoup euh, jusqu'au jour où euh, les médias traditionnels vont dire que l'or c'est extraordinaire comme achat, euh, mais on n'est vraiment pas encore rendu là, donc on a vraiment du temps. Moi je dirais peut-être, euh, j'ai lu certains rapports, on parlait de 3 ans, 5 ans de montée. Euh, D'habitude, les, les médias traditionnels euh, et la population en parlent lorsqu'on est rendu à des sommets. La même chose s'est produite au niveau du bitcoin, la même chose s'est produit au niveau de l'argent euh, il y a plusieurs années. Donc, euh, donc, c'est ça, on s'en va en tendance haussière de l'argent et euh, au niveau du dollar américain, euh, on s'en va en tendance baissière à long terme. Au niveau de l'or, on continue. Donc, euh, c'était mon analyse pour aujourd'hui. Aujourd Merci.